Coucou Youtube On se retrouve pour ma première 1 contre 3 sur Caldera. J'espère que vous allez kiffer, laissez un gros like, un gros commentaire et abonnez-vous parce que j'en ai chez ma race pendant au moins 3 heures pour vous sortir cette game. Bisous 1 contre 4 c'est injouable. Du coup je me dis 1 contre 3, why not, tu vois Alors, il y a une team, il y a deux teams, trois teams, parfait, ça marche. dedans 3, 3. Le frérot il savait pas compter par contre Le seul hic les gars c'est que En fait je me suis incrusté encore une fois Au milieu de deux teams sans le savoir C'est Je suis pas en quatuor les gars je suis en trio C'est pour ça en fait quand j'en ai tué deux et puis le troisième et j'en vois qu'il y en a encore un qui arrive Je me suis dit mais attends what the fuck En fait c'est juste qu'ils étaient tous à côté encore une fois et ils se tiraient pas dessus Ça s'est repassé les gars Serge le mytho S'il se fait tuer c'est minimum qu'il y a trois mecs hein. Ne demandez pas pourquoi, les gars, j'ai senti le fait de rusher ce pauvre gars. Je sais, hein il avait que 100 dollars sur lui. Il méritait pas que je le hot drop, mais je l'ai drop. Pourquoi je me rapproche de là et il y a des points qui poussent Mais ma para, elle t'a pas paralysé Ah... Ça sinon c'était bien joué hein Alors, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'on doit relancer Thank you dude Hey man, you are not in safe. You need to go in safe zone. La vérité c'est que tu te places à la maison que je viens de pinger. Oh merde il y a trois mecs déjà dans cette maison les gars. pas comment elle était placée cette clé mort mais là le véhicule était censé péter le mec qui a pensé à celle là c'est un vrai petit sournois Il m'a dit, GG, je suis une grosse merde, j'ai looté pour toi. Vu que je suis ta pute, est-ce que tu veux autre chose Je lui ai dit non merci, tu vois. Je suis pas là à profiter des gens, moi, ou des trucs comme ça, tu vois. Vous avez vu le... mon collègue Sa rotation, elle était impossible. Il devait passer devant tout le monde et tout, c'était complètement... Euh... Complètement impossible. Vous savez qu'à chaque game, vraiment, il n'y a pas une game où je me dis, tu là, je vais pas y arriver, ou machin. Chaque game, j'ai espoir que ça se passe bien, tu vois Euh, il a dit GG dans hey. hey. Il est passé où, les gars Je les knock ici, les mecs, hein. Chat Il est où <rire> J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Il a des coups Alors là, les gars, il vient de mourir, apparemment. C'est aussi ça, le, le nouvel intérêt de Warzone. C'est cette intensité, cette, cette difficulté qu'on n'avait pas avant. Redonne-moi une dernière info. 1, 2. Et les 3, 4 vont arriver. Quoi Oh, j'ai raté la tête. Oh, j'ai raté la tête. Oh, j'ai raté la tête. Oh, j'ai mis la tête. Oh, les gars. Ok. Ok, les gars, on est à 11 kills. Il reste 50 personnes. Je fais mes petites rotations. Je fais ma petite vie. En fait, je continue de vouloir des kills, les gars. Tu vois, ce qui est difficile à gérer, c'est ces, ces immenses, immenses, immensissimes open shield, tu vois. Je sais pas où tirer. Ah oh bah, à peu par là. Il était dans l'avion quoi, lui Frère, pourquoi est-ce qu'il est qu me suit Putain, pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant qu'il reste 40 personnes, frérot. Let's go Bah l'incendiaire Ouais Ça c'est du kill le Allez, allez vous faire enculer. Il y a quelqu'un qui tire les gars là. Sauf que je sais pas où il est. Je sais pas si c'est le mec juste... Ok, je l'ai. Un V2 les gars, vas-y. Je dis jamais non à une V2 les gars. Vas-y avance avance avance avance mon grand. Ça vient dans le bac, ça vient du bac les gars. J'ai la... pas la zone. Il y a sûrement des gens à droite, mais il y a sûrement des gens à gauche. On va faire la technique du magicien. On va avancer en plein milieu, comme si on était Dieu et qu'on pouvait contester absolument toutes les personnes qui voulaient nous jouer. je reparte sur la gauche, c'est urgent Pas de balle dans le dos, pas de balle dans le dos Oh my god J'ai eu le réflexe, j'ai eu le réflexe, j'ai failli y arriver J'ai failli y arriver Oh le réflexe insensé Que j'ai eu les gars Ça m'a tiré dessus, j'ai posé le truc J'ai pivoté Pfff. Je vous avais dit qu'elle allait tomber 26 kills en 1 contre 3 Je, je pouvais pas faire mieux J'ai eu aucune aide les gars, je pouvais pas faire mieux Ah je suis content les gars de vouloir voir fait ce putain de game hein. Elle est pas win mais je suis content de vouloir voir fait Rad je me fais tuer par un fils de pute qui joue avec 80 balles et qui a 4 kills gros. C'est rien à regretter. Le mec est devant, l'autre qui me craque derrière, l'autre qui me craque derrière, il s'appelle Sniper King. Je me tourne, je lui implose le nez frérot.